Donc euh, On va essayer de voir ensemble comment on peut manœuvrer à la main le fameux gando quick euh, Alep euh, qui est livré sur les Beneto euh, des séries récentes. Alors euh, pour faire euh, l'exercice j'ai juste euh, mis ma chaîne dans le puits de chaîne, elle n'est pas sous tension donc on va éviter de se blesser, on ne sait jamais. Donc on va avoir besoin pour commencer de la manivelle qui est dans le puits de chaîne. Et des pièces détachées fournies par Beneteau, donc ces deux petites vis à tête à laine et de cette grosse pièce avec une lumière qui correspond exactement à la manivelle alors première étape avant de se lancer dans le desserrage de la poupée il va falloir bloquer le cliquer grâce à la pièce qu'on voit là et alors tout de suite on se rend compte qu'il vaut mieux pas être trop pressé parce que euh, avant d'enregistrer de, cette vidéo j'ai essayé et elle était coincée alors j'explique tout de suite euh, comment faire on a besoin pas priver la tournevis, parce que moi en tout cas mes doigts ne passent pas et je peux pas attraper la pièce en plastique pour l'écarter Alors, on va essayer de filmer la façon d'ouvrir ce cliquet. Avec ton tournevis, on va essayer d'écarter la pièce. Et on voit tout de suite que écarter la pièce orange, c'est pas très facile. Et que c'est pas prévu pour le faire une cinquantaine de fois. Voilà. Donc c'est fait. Ça suffit pas. Il va falloir aussi reculer le cliquet. On va ça tout de suite. On va ça. Hop, on le manœuvre en arrière, et tout de suite, qui rentre dans sa gorge, je ne sais pas si ça se voit bien, sur le côté. Voilà. Donc maintenant le gain est bloqué en mode manuel, avec le petit cliquet qui est déverrouillé sur le bord, on va pouvoir prendre la manivelle et desserrer. Alors dans le manuel, il existe au moins deux tours pour débrayer. 1, 2, évidemment je ne peux pas enlever la poupée, il va falloir faire tous les tours jusqu'à enlever la poupée. Voilà, attention à la pièce, ne pas la perdre surtout si ça bouge. La poupée c'est un peu plus gros et un peu plus lourd bien sûr. C'est parti, on va mettre dessus tout de suite la pièce prévue à cet effet, les deux lisses, On prend sa clé Allen. Évidemment, c'est pas très pratique, c'est pas hyper centré, mais pour le laisser, j'ai pas besoin d'un gros serrage. Parce que j'ai pas de tension. Voilà. Je peux mettre la manivelle enfin dans l'emplacement connu à cet effet. Attention de ne pas la perdre, ça part vite à la, à la baisse, ce genre de choses. Et on va pouvoir tourner à la main le gain d'eau. Je montre que la chaîne remonte. Évidemment là, elle n'est pas dans l'axe vu que je vais tomber dans le petit chaîne. Bon, on va bien cliquer qui bouge sur le côté. On a dire de particulier. Voilà. donc il y a rien à dire pour la mise en œuvre. la dernière partie à mon avis la plus problématique c'est qu'une fois qu'on a monté sa chaîne là elle est bloquée on peut évidemment la marrer euh, mais si on veut revenir en mode électrique c'est à dire qu'on va effectuer une réparation éventuelle on va avoir à enlever le cliquet et évidemment le cliquet lui il reste toujours en position bloquée ce qui ne nous arrange pas trop donc euh, la solution la plus simple à mon avis ça va être de retirer la chaîne du gain d'eau, faire la manœuvre et puis après on remettra la chaîne à sa place. Alors, je vais retirer la chaîne, le plus simple c'est d'ouvrir le petit capot, sachant qu'il peut s'enlever. Hein, il y a deux petits euh, supports, je ne sais pas si on les voit bien, qui permettent de l'enlever. Attention, ce genre de pièce ça se perd facilement. Et attention quand on élève la chaîne, on ne peut évidemment pas l'enlever sur le côté traction, donc on va faire par dans l'autre sens. Alors on ouvre bien le petit capot latéral, on va enlever la chaîne de la poupée. Voilà, maintenant la chaîne est bien et on a accès au cliquet. Donc on va pouvoir faire tourner la poupée jusqu'au moment où il est le plus écarté possible. On va avoir besoin d'un petit tournevis plat pour le débloquer complètement. Et après, on va pouvoir faire la petite manœuvre, le faire avancer et le faire rentrer dans ce logement. Alors, la conclusion, c'est qu'il ne vaut mieux pas tomber en panne de Yando. Parce que, malgré tout, sous son apprendre simplicité, le simple fait de devoir démonter tout ça, qui nécessite les quatre pièces qui sont là même les cinq, on va dire, euh, c'est-à-dire le tournevis plat, la clé Allen qui va bien, les deux petites vis et la pièce euh, euh, spéciale Quick, la manœuvre de la petite gâchette sur le côté, le démontage, le remontage de la chaîne elle-même, qui, <coughs> quand tout va mal, n'est pas simple à la main, euh, très sincèrement. Quick aurait pu prévoir un petit peu plus simple, je pense. Ça n'aurait pas été inutile.